découvrons -en ensemble, on continue le tour, ce que les ambassadeurs vont recevoir. C'est parti Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux de continuer les vidéos partenaires. Ici, on est avec Cédric de chez Solis. Bonjour Cédric. Bonjour Thomas. Merci beaucoup de nous recevoir dans le showroom Solis. Avec plaisir. Alors, on va faire un petit tour des produits que Solis met à disposition. Est-ce que Solis, est-ce que vous êtes heureux de participer au programme ambassadeur J'ai hâte de découvrir ce que les ambassadeurs vont trouver des produits Solis. Ce sont des produits qualitatifs quand même, fait. avec toujours un petit atout par produit différent en fait vraiment des autres ouais. hein. donc alors Solis est partenaire d'Efitec depuis des années maintenant déjà euh, on fait régulièrement plein de choses plein de choses avec eux c'est vraiment une marque assez assez dynamique alors on va quand même expliquer tu vas nous expliquer ce que tu mets avec Solis à disposition des ambassadeurs on parle pas de petits produits donc tu as quand même voulu montrer aux ambassadeurs et avoir l'avis des ambassadeurs sur des produits ouais. premium ouais, donc tout à fait on commence par on a déjà fait des vidéos sur les accessoires, sur les sous-videuses, ouais. hein, c'est quelque chose que nous on adore. Explique-nous, tu mets à disposition la... La Vague Prestige, donc euh, c'est pour mettre des aliments sous vide. Il ne faut pas oublier que quand on met des aliments sous vide, qui restent plus frais de pendant six fois. Oui. Donc si on met quelque chose en congélateur pendant un mois, ça va rester frais pendant six mois au lieu d'un mois. Ça, c'est important de signaler. Je donne un petit exemple rapidement. Si on veut congeler de la viande au surgélateur, c'est... Entre 8 et 9 mois, si c'est pas emballé, puis après vous avez la brûlure de congélation, sous vide, c'est presque un an et demi. Mais il n'y a pas que ça et on le verra bientôt. Vous pourrez le suivre également sur notre chaîne YouTube. Grâce à la sous videuse ici, vous pouvez cuire sous vide. Donc vous verrez, ce sera la suite. Un cuilleux. Oui, mais pas uniquement un cuilleux. C'est un egg boiler and more euh, C'est aussi un mini cuiseur vapeur. Donc on peut cuire, cuire à la, cuisiner à la vapeur. Euh, des légumes aussi. On peut faire... 7 œufs en même temps. Oui. Euh, on doit toujours remplir le petit bac d'eau et après on choisit comment on veut avoir les œufs. Donc, on ne doit plus voir avec le... combien d'eau on doit mettre pour combien d'œufs. on peut toujours mettre un gobelet plein. Alors, si vous nous suivez également sur nos réseaux, sur la chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a déjà une vidéo qui fonctionne assez bien sur ceci. Mais en fait, nous, on l'utilisait à la maison des cuillers, mais je voulais aussi avoir l'avis des gens sur ceci. Parce qu'on a toujours l'idée, voilà, on veut faire un œuf mollet. Comment on fait Combien de minutes Google et tout ça. Voilà, ouais. c'est à voir. Alors, Solis. C'est un fabricant de sèche-cheveux. Oui, tout à fait. Suisse. C'est un fabricant de sèche-cheveux suisse. Euh, on existe déjà depuis 1908, euh, donc on a vraiment beaucoup d'expérience dans le sèche-cheveux. Euh, ceci est un modèle qui est aussi utilisé dans le, dans le professionnel. Euh, est... On est sur des appareils garantis 5 ans. Hein. Oui, sur ceux-ci, fabriqués en Suisse, donc à la frontière italienne, si je ne me oui, trompe pas, je suis déjà passé moi oui, tout, oui, près, oui, tout près oui, de oui, l'usine. Oui. Là, vous verrez, c'est à utiliser. On oui. n'en dit pas trop parce que les gens, quand ils vont le mettre en route, ils vont faire « Ah oui, oui, il y a effectivement une différence ». Alors, ça, tu as voulu montrer ceci. Oui. Explique-nous pourquoi tu as voulu mettre à disposition des ambassadeurs et avoir l'avis des ambassadeurs sur ceci. Parce que c'est vraiment un produit que, quand on l'a à la maison, qu'on va beaucoup l'utiliser. C'est un produit qu'on peut utiliser pour râper le fromage, pour râper des carottes, aussi pour utiliser, pour faire des tranches, des légumes. Euh, Et il s'appelle « slice and slice more ».« Slice and more », tout à fait. Okay. Alors j'aimerais bien rappeler aussi que les ambassadeurs vont recevoir au total plus de 20 000 euros de cadeaux. Alors, comment on atteint 20 000 euros de cadeaux C'est-à-dire ouais. que ceci coûte euh, 200, 200 euros 200 euros, prix de vente conseillé, 100 euros. 100 euros 60 euros. euros. Oui, 59. Euros. Euh, 79 euros. 249 euros et, et 249 euros. Alors sur ceci, voilà, sur les deux produits ici, ça on peut vraiment dire que c'est pratiquement des produits phares hein, chez vous. Le ouais, Citrus ouais, Press, ouais. explique-nous un peu ce produit. Euh, le Citrus Press, ce qui est spécial, c'est que c'est un, un moteur à induction qui fait presque pas de bruit. Donc son, si on veut faire un, un petit déjeuner pour, pour l'épouse, tu ne vas pas le réveiller. Tu peux faire à ton aise un moteur à induction, pas de bruit. Euh, le cône peut être, être utilisé pour des citrons verts et pour des, des, des oranges et bon. des pamplemousses. Vu la, la taille, on va jusqu'aux pamplemousses, ouais, hein, évidemment. Euh, donc c'est un produit aussi au niveau, au niveau look, c'est des goûts et des couleurs, mais ça va quand même dans, dans chaque cuisine. On est sur un produit premium en fait. Hein. Ouais. On est sur du, du presse agrumes premium. Mais je sais que euh, les gens aiment bien en fait ce genre de produit parce que c'est super beau et ça change. En fait, le problème, faut, faut le dire aussi, c'est que dans, dans nos pays, on a le presse agrumes bas de gamme. Oui. Et on a le très haut de gamme. Entre les deux, le marché ah, est, est un peu vide. Alors effectivement, quand on utilisait ce genre de produit, ben, revenir en arrière, c'est ouais. toujours un peu compliqué. Alors ça, c'est un produit qui est déjà très actif dans notre magasin, ouais. il faut le dire, hein, il faut, on, on l'a chaque année. C'est le 5 en 1 grill. Alors il y, y a plein de choses à dire. Ouais. Parce qu'effectivement, dans le marché de la raclette et du grill, ben, on connaît tous la grande marque qui commercialise cela. Donc on, on peut la citer, c'est Tefal. Mais là, c'est autre chose, explique-nous. Oui, c'est un, un 5 en 1. Donc là aussi, j'aimerais bien savoir quelles fonctions les, amb les ambassadeurs vont, vont utiliser. S'ils vont l'utiliser toute l'année aussi ben Parce oui. que je pense que c'est. On, on, on peut le mettre dehors pour, pour griller. Euh, et en hiver, on a naturellement la fonction raclette, mais pas uniquement la fonction raclette. On a la fonction wok, comme oui. euh, Thomas range maintenant. On peut faire des mini-crêpes. Si on tourne la plaque. On peut faire plancha et grill, mais plus important chez nous, c'est qu'au milieu, on a aussi un élément de chauffage. Euh, donc ici, dans la zone où Thomas met les, met les poils de bock maintenant, on peut faire des mini pizzas, comme on a la chaleur d'en bas et la chaleur d'en haut. Alors ça, c'est super important parce que l'habitude, les, les raclettes ne sont qu'avec une résistance au-dessus. Là, on en a deux. Et alors, quelque chose que moi, j'adore, parce qu'elle s'est posée sur un plateau inox, quand c'est chaud, vous avez un plateau pour accueillir ceci Parce que ça, je sais, quand on fait une raclette, c'est toujours la galère où on met les, les, les plateaux chauds. Soit on les remet au-dessus, mais ça va carboniser, ça va fumer dans toute la maison. Soit on, les, on, on doit les mettre sur une surface qui supporte la température. Donc, il y a vraiment, ils ont vraiment pensé à tout. Donc, Solis met à disposition euh, des très, très beaux produits. Merci beaucoup pour les ambassadeurs. Je pense qu'ils vont vraiment découvrir. On va pouvoir partager ça sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube avoir vraiment votre avis. Un mot pour la fin. Cédric euh, ouais, je suis, je suis vraiment très curieux de ce que les ambassadeurs vont, vont penser et euh, quels produits euh, ils vont servir le plus. Oui. et comment euh, ils vont s'en servir Oui, tout à fait. Tu as quand même des catégories différentes ses cheveux, machines sous vide. Euh, ouais, donc à voir. À voir et donc vraiment utiliser cela chez vous et vous allez voir qu'avoir des produits de qualité chez vous change vraiment, vraiment la manière dont on consomme, la manière dont on cuisine. Merci à toutes et tous, merci beaucoup Cédric de nous avoir accueillis dans tes locaux. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour euh, participer au programme ambassadeur défitech 2019-2020. Plus d'infos sur notre site, vous avez une page pour vous inscrire. N'hésitez pas, il y a 20 000 euros par ambassadeur de produits Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao